Bonjour vois pourquoi on se fatigue à chercher du boulot. On a qu'à réfléchir à autre chose. On pourrait se faire 2 trois petites vieilles avant de rentrer. Putain Reculez ma motte ouais. Alors, recule, qu'est-ce qui t'arrive hey, Mais c'est pas bien parler sur ma on va mâcheuré ma main. Ah, bah, c'est pas grave, on va pas, on va te la reculer demain. un point de cœur. Non, tout à l'heure. Non, non, non. Bon, qu'est-ce qu'on fout Ouais, moi, je me tire. Ouais, c'est après première à la casse. Bon, bah moi, je vais chez la motte à la l'affaire. T'as bêté Non. Eh hey, les corbeaux, va leur dire que t'as tiré ta main. Bon, se trouve. Va leur dire. Pourquoi on n'irait pas au Brésil On n'irait rien à foutre, moi, du Brésil. Puis on cause quoi d'abord, là-bas Portugais. Oh, y en a marre. Forcément, enfin, tu me causes tout le temps. Comment veux-tu que je joue, moi Ouais. T'en refais une J'ai un oncle à mon vieux, là-bas. Si on le trouve, il nous aidera, c'est sûr. Tu parles. Sylvain, là-bas, ça pulle, là. C'est comme les lapins, ah, tu combien contre toi T'as jamais ouvert un boitin, toi Et comment tu vas faire pour y aller On essaie comme les couilles à topin, on n'a jamais quitté notre bled, sauf pour aller en colo à la Bourboule, et toi tu veux partir au Brésil. Alors, les arc arcandiers, on s'en jette un hein C'est logique Allez, Antonio tu sais que t'es encore ça, toi hein? C'est là on l'a donné. Tu vas pas que c'est le carburant Ta gueule, prends l'herbe Putain, tout le temps qu'elle me casser les couilles, là quand je répare une mon T'as trouvé du boulot Non. Même pas comme la verre de carreau oui, Mais tu vas bien regarder. Et tu pourrais éteindre cette radio quand je borde Tu maintenant? Tu cherches un Solex? Putain, lave-la l'idée! Y'a quelqu'un? Hé, la boîte, hey, sort de ton trou! Salut l'artiste! Oh, salut le monde! Qu'est-ce que t'as T'as l'air tout excité. Ouais, t'as pas vu Hercule et Bruno et Hercule Ouais. Il en a la fête à Nevers. Merde. Non, j'ai pas vu. Euh, dis donc, tu pourrais pas me prêter ta camionnette cette semaine, là pas quoi faire Je t'expliquerai. C'est pour une petite vieille qu'il faut que je déménage. Bon, on va prendre là. Ouais. Mais à condition que ça rapporte. Pas C'est du béton. Salut. Salut. J'en ai à foutre, moi, de Sainte-Bernadette. Moi, bon, bon, bon. bon, je vais te dire, j'en suis fou amoureux en ce moment. Tiens, la dernière fois en la voyant, ça a été la révélation. Le tilt. Le déclin, quoi. Je l'ai regardé. Elle m'a regardé. On s'est compris. Bruno, explique-lui. Et ben voilà. On va tirer Sainte-Bernadette. On va tirer une morte Hey mec vous êtes naze hein Jamais ils penseront que c'est des mecs du coin. Hein, on est vraiment fortiche, hein. Ça se passe trop bien pour que ça continue. Avec ce bruit il reste morte. Ouais, ben ta gueule. Tu peux être sûr qu'ils vont raquer les coffres. On va se faire des couilles en or. Hercule, tu dis rien Je regarde la route, moi. Doucement, doucement. Voilà. voilà. Elle a beau rester, la petite souviro. Quand ils ont ouvert la boîte, 30 ans après sa mort, elle était intacte. Les curés disent qu'ils ne l'ont même pas momifiée. Si on commence à filer les chocottes avec des trucs comme ça, on. C'est une fois pire. Bon, qu'est-ce qu'on fait en rappel Laisse-leur un jour ou de réflexion. C'est ça. On hein. va faire un tour à la Loire Attendez, il y a l'enterrement qui va sortir. T'es sûr qu'il n'y a rien dans les journaux Mais ouais, ça fait trois fois qu'ils me le demandent. Mercure, tu viens Vive la mariée Mercure, merde à l'autre J'ai lis un petit passage Pourtant, te remonter à... hey le moral. Mais comment ça, vous vous en foutez Putain, les mecs, un os. Alors les bon, vous avez lu le journal Là, il est Merde La chapelle est ouverte Ne bougez pas, va. je vais voir Reculez, enfoiré.